Comment faire en sorte que ça ne soit pas toujours une élite qui décide pour d'autres ce que c'est la, la culture, qu'est-ce qu que sont les œuvres dignes d'intérêt et comment remettre le public finalement au centre de ce choix Dans un monde un peu virtuel, enfin de plus en plus virtuel, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la chair dans nos rencontres Comment on peut renouveler les formes de, de la démocratie culturelle aujourd'hui On a décidé de, de créer un panier culture. Une amap culturelle bah pour euh, rapprocher des artistes et des contributeurs. En construisant euh, un collectif de contributeurs, d'artistes euh, mêlés. Un panier culture. Il faut qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs dans le commerce, en quelque sorte. Du spectacle vivant, hein, donc il peut y avoir du théâtre, euh, il y a eu un spectacle de clown, il y a eu euh, euh, des concerts, bon. Mais il y a aussi des biens physiques. Donc ça peut être un CD, euh, ça peut être euh, euh, un livre. Enfin, il y a deux idées. Hein. Il y a une idée d'abord euh, d'avoir euh, des relations entre artistes. C'était aussi de rapprocher le public et, la, et les artistes. Construire une réponse collectives, qui permettent justement aussi la découverte. J'ai découvert des, euh, oui, des artistes que je connaissais pas. La sérigraphie, je connaissais pas. J'ai découvert... Euh des auteurs, des photographes, des acteurs de théâtre-réalisateurs, des musiciens... J'ai découvert des formes d'expression artistique que je ne connaissais pas bien, notamment dans le spectacle vivant, dans le théâtre. Dans le panier culture, il y a cette attention qui est portée au moment où on présente les biens qui sont dans un panier. Donc ça veut dire que bah, les créateurs, finalement, ils disent bah, ce qu'ils ont voulu faire. Et ce qu'ils ont voulu faire, ce n'est pas un truc tout, déjà tout fait en général, c'est quelque chose auquel on pense parce que c'est un paniculture. Contribuer au paniculture, c'est quand même génial, quoi, parce qu'on est sur, un, sur quelque chose qui a une valeur expérimentale. Dans la relation avec les, euh, les contributeurs, enfin, là, il y a un rapport d'étonnement, parce que euh, vous avez euh, des personnes qui sont finalement extrêmement euh, contente d'avoir été surprise par des choses. Et ça, c'est bien, quoi. Les personnes qui ont beaucoup hésité à acheter leur panier, et qui l'ont fait, puis qu euh, qui, qui, qui ouais, c'est ça, hein. se sont rendues compte qu que ça leur a permis de découvrir des choses vers lesquelles elle ne sera pas allée. Bon, puis il y, a, il y a aussi, enfin, la notion de tremplin, c'est-à-dire que la notion de circuit court, c'est peut-être aussi pouvoir, euh, pour des... Des artistes qui sont émergents, comme on dit, accompagner un peu le panier du coup permet une forme d'accompagnement à l'émergence de quelque chose qui ne, ne pourrait jamais émerger sinon. Il y a des, certainement des formes d'expression qui peuvent être visibles grâce à ce panier. J'ai toujours été intéressé par les, la création artistique et puis je suis un un spectateur euh, de, de tout ce qui est euh, peinture, théâtre ou autre, danse ou euh, avec, en découvrant et en apprenant des choses. Moi je suis curieuse et donc euh, j'aime ce que je connais pas, donc le côté euh, vivre aussi quelque chose qu'on va construire et on ne sait pas trop où on va et découvrir aussi des œuvres artistiques. Moi ça m'intéresse depuis longtemps de travailler avec d'autres, euh, forme d'expression, je trouvais que c'était une nouvelle opportunité d'aller euh, connaître bah, finalement d'autres euh, artistes. Toute relation artistique avec des modes d'expression, même si euh, je travaille avec un autre photographe, c'est évidemment intéressant parce qu'on confronte des points de vue, etc. Et donc euh, j'adore euh, ce type d'échange parce que ça fait avancer. Quoi. On a absolument besoin de ça pour avancer. Je pense que ça, ça réactive oui, la fibre artistique qu'on a tous euh, au fond de nous, j'en je, suis persuadé. C'est peut-être aussi ça que je suis allé chercher. J'ai vraiment envie que les relations personnelles comme on peut avoir aujourd'hui soient primordiales. J'ai l'intime conviction que la création est, quelque chose d'essentiel pour penser la société et pour me penser dans la société et pour construire un, un collectif hein, une, une histoire sociale j'ai envie de, que l'art l'art ça soit vraiment ça qui, qui, qui, serve, qui serve le monde hein, l'art c'est pas fait juste pour être accroché au mur c'est vraiment pour qu y ait quelque chose qui se passe entre les gens et... On est quand même dans un projet d'essaimage, L'idée, c'est qu'il y ait, c'est pas de faire grossir notre projet de, de paniculture Nantes, mais de faire en sorte qu'il y en ait d'autres ailleurs. C'est qu'il euh, y ait d'autres villes qui passent des panicultures, que ce soit en France ou en Europe ou ailleurs, et que du coup il y a des modes d'échange. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des échanges entre la paniculture de Nantes et de Montpellier, etc. Parce qu'on a besoin de montrer ailleurs. Quoi.